Salut à tous, c'est Foris91, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non je rigole, c'était une petite euh, allusion à mon poto boy il fait ses intros comme ça, c'était plutôt bas, c'était un petit truc de bon jeu. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pas n'importe quoi, c'est un petit co-op. En No Man's Land avec WLR 5100 Toujours aussi vénère ce petit WLR Donc on a fait un 391 kills Tous les deux on est d'assez Bon joueur du No Man's Land Après moi j'ai pas fait non plus des trucs de fou Lui il est un petit peu plus bon que moi pour le coup Et on a été complémentaires on a fait à 391 kills Donc c'est une bonne performance et pour le coup ça fait Ça fait plaisir donc c'est pour ça qu'on vous la propose Le reste du gameplay est en Commentary live de la partie Donc je vais vous laisser tout simplement Le regarder tranquillement et je vous dis à très bientôt Ciao ciao tout le monde Merde. Regardez tous ces coups. Oh le chien! Oh la chatte! La chatte mec! Oh la la! qui bordé de nouilles! C'est là normalement, on l'a mec! Si on peut être bien, si ta grenade fait fail pas, Ça peut être bonne! Y'a. Yeah. Vas-y on la pète sur le truc bleu, vas-y des groupies, mec Sur le truc bleu, comme Et si en solo Parfait, je me casse Et je te laisse des rampants, je vais prendre les autres Ouais nickel Limite j'ai envie de pas de... Je faire les mustons de cache cousin Bah bon tu re... Ouais mais non Si quand tu reviens tu mets une balle et moi je mets la deuxième grenade sinon ma grenade elle Moi va je vais mettre rien. ma première grenade Attends, as une mets ma première mets ta deuxième, ouais ouais ouais Vas-y mets ta deuxième Ah nickel J'attends le spawn vite fait et je vais modifier Après les points soit je me soit je me pète la gueule et tu prends tu me réanimes Non non Je vais buter une vague en vague gros pour, pour euh, gagner une vague En mode euh, Matomaster tu vois ce que je veux dire des les fils de pute ils vont arriver peut-être il va leur manquer quelques coups de couteau je suis pas sûr Ouais il, mais va il, là, une balle, il va y avoir des rampants et moi je m'en occupe après Reste vers là-bas Vas-y C'est bon <coughs> et le spawn je vais améliorer voilà c'est bon c'est ton masto maintenant Ouais Ah mais attends avant aussi Ouais t'aurais pas dû en tuer trop là Des chiens Hésite pas à les buter là les tiens gros j'ai ah, bien vu on va gérer, gérer, on va gérer avec les chiens voilà voilà allez Ah ouh c'est qui les spartiates on nique pas nos balles n'importe comment non plus hein. non Mais en une gros je mets la deuxième Allez. Ça je prends mon masto cash. Mortel. Vas-y rampant cut. Vas-y je les tiens, je les tiens. Mais. Fais gaffe, il y en a un qui arrive, je vais le prendre. Vas-y, cut, cut, cut. Non, attends. C'est bon, c'est bon. Pas j'en mets deux direct. Vas-y, je te mourir, dis quand... Vas-y, boum, boum. c'est pas de truc de trise hein. Oh putain, j'ai tiré avec mes deux mustangs sur ouais. un gros. <rire> Vas-y masto mec S'il y a un spawn et je vois qu'ils sont tous là, je descends, je les baume en bas Non et non ils vont non, tous non, être non, là. non on veut mais pas si... de chien mais non, Ouais mais il veut... y aura pas de chien, il y aura pas de chien gros, regarde Et quoi tu vas les tuer si <rire> Si je remonte vite il y en aura pas beaucoup Allez vas-y viens là vite, C'est pas nice. mauvais non Va. après il y a deux rampants là-bas après ah, je suis ok on descend plus ah ouais, surtout quand les chiens ils viennent sur moi là vas-y fais ton truc comme si tu solo t'en mets deux dès que t'es chaud prends pas de baf avant quoi et là on les cut dès que t'as rétabli ah non, y'en a des nouveaux carrés, ok ok. va prends-le, lui, si tu peux. Nickel. Putain, <rire> y'a un fils de pute, je vais le quitter, quoi. Vas-y, boum, mec, boum. Salut. Ouais ça va, on le fera pas après. Ça arrive, il y en a des lents, des rapides, c'est quoi ce délire Non, je te dis, mais moi, une balle s'il te plaît. dans 3, 2... Attends, il y en a 2 qui arrivent là. Vas-y. Oh, on a Donc. fait de la merde. Ouais. ouais. Faut qu'on s'allie en fait le truc c'est que euh, moi, oui, je, Toi oui, t'en oui, mets oui, une oui. pour les faire ramper Dès que je vois qu'ils sont tous là moi je vais bien centrer mes balles Et j'en mets deux d'un coup boum Au pire s'il en reste après toi tu mets une balle dans le tas Ou sinon 10 t'as une idée Oh vas-y on va faire ça Moi je t'en aurais bien mis deux là faut en mettre 4 de toute façon Vas-y vas-y bah tu Ouais mais au vrai faut que tu reviennes vers moi genre là Mets deux là vas-y vas-y vas boum voilà, ok, vas-y. De toute façon, plus le temps il avance et plus il met du temps, donc faut qu'on fasse. qu'on réfléchisse, mais qu'on réfléchisse vite, vous hein. Ouais, mais tiens, prends-le lui. Vas-y, vas les rampants, au pire, je pourrais pas te. je pourrais pas te les farcir, les rampants, venir les chasser. je pas trop, essaye voir, un truc. Allez, ouais, n'aillez pas. Ouf. Ouais, c'est pas grave, on va la faire tranquille. Vous allez crever, bande d'enflure! Vous allez crever, bande d'enflure! Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que va je vais pas tirer le... quand il y, a... y, a... y a un truc et qu'il en reste, je tire pas, je te laisse. On va prendre le. Vas-y ah, reprends-le là. Oh ouais, t'inquiète, je vais te le prendre. J'ai terminé l'autre là. Il est venu Non, oh, il va venir, t'inquiète. <rire> il aime pas se faire courser. Vas-y, boum. Ouais. Eh hey, les deux fois où j'ai tiré à mes pieds à côté ça a fait comme si j'avais flopper j'ai pas eu de dégâts Ah c'est le flopper sangré là il est resté Ah ouais J'en ai un là pour le voir Vas-y les rampants les rampants Vas-y te le prendre mais oh, voilà. Vas-y là Tête de one On a combien la de gros Ça va, ça va, on est à, à, ça va tranquille On va arriver à 300 là Vas-y on peut envoyer Attends il y en a 3 qui arrivent là comme des LOS Vas-y je mets les premières oh, on est mort là Bon, calmos, vas-y, je vais te récupérer lui, cousin, parce que ça te perturbe quand il y en a un. Et il y en a toujours un qui vient vers toi vers la fin, gros. Ouais, je sais. Faut qu'on se prenne dans un tour. Faut qu'on se prenne dans un tour, comme ça, au pire, on, on les boomera tous ensemble. Là, ils arrivent quasiment tous. Je vais serrer là, au pire, vas-y, bombarde. Attends, attends, attends, je te dis. Vas-y, quand il y a lui, là, vas-y, boum. C'est bon, c'est bon. 1, 2, 3. Vas-y je prends deux. les trucs, vas-y. Je jette-toi sur les putains de rampants moi je gardais rapide. Eh hey, viens là toi avec ton crâne là Il est sérieux là Regardez -là. Elle est venu Il en... est venu chez moi ouais, bon. On peut bombarder là Ouais Ah merde, j'ai mis. Tranquille, tu les as terminés, ils allaient même pas mourir. Non, enfin, lui par contre, des putes là. Ah, j'avoue, on va le faire tranquille en fait. Peut-être. Bah non, c'est chaud, il passent combien de balle Moi Euh. Une trentaine. Ils veulent plus mourir ces bretards. Ça va. Une trentaine, toi Là, euh. Si c'est 6, et 6 oh. 12, j'en ai 20. Ah oh, bon, on peut le faire à l'aise. Alors là, c'est bon. bon. Oh non Oh non, gros. Bon. je vais te dire, te dire direct tu hey, tu fais Bah, j'ai tiré une balle par terre. Comment l'os Ah, tu fais le tour et tra. ah Ouais... Non, ah, c'est bon, Au je pire, le je t'aurais aurais dit, mec, on les but tous, au moins ils, seraient, ils, ils vont crever, tu tire, vois. Je vais dire ce que, je, dire. Ah, c est c est que bon. je vais faire okay. c'est bon <rire> Au pire mec c'est quoi quand c'est vers la fin tu ce serait quoi une, une bonne idée mec on met plein de rampants et je te les laisse et moi je me casse en bas avec les zombies <rire> <rire> vas-y là ça va être bon ou quoi ouais. C'est Non non non stop stop stop Ah ouais ah ouais, ouais c'était une blague Après j'ai tiré dans le temps hein. en soi. Bien joué ma gueule Tu fais quoi je prends les zombies je vais en bas t'as des balles J'en ai 5 moi bah tire les 5 là sur eux dépêche-le hey Ah oh, ils vont me toucher T'as trop vite fait de tirer du gauche en plus T'as tout mis là Non, je suis rouge Ah c'est bon encore ouais. une Vas-y va en bord Attends attends attends attends qu'il spawn attends qu'il spawn attends Ouais qui qu est pas de chien qui est pas ok ok, ah, okay. Ouais. J'essaie de partir vite Et pour qu'il n'y ait pas les rapides qui viennent sur WAM. Vas-y taille Il n'y a pas de grand Il y a un chien Je te les reprendrai de toute façon là j'en ai assez Ah j'ai un grand avec moi quoi One one, tu up rappelles ma life j'ai un grand et il fait vraiment chier en vérité. Et <rire> hey, je te l'amène dans ton tour là. Ah, t'es pas là, ok. Vas-y, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Ah non, Ah, t'as un clé Vas-y, amène-moi hein, le grand et tu vas... au moins tu prendras le clé bar. Je suis rouge. <coughs> oh non, c'est dégueulasse. <rire> Je suis fait monter hein Ah j'ai des balles <rire> C'est vrai Ouais Attends j'arrive Ah t'as des balles de petit gun Ah ouais <rire> Je pensais que t'avais genre 6 et 6 de mustang <rire> Ah j'allais faire un carnage là Ah ouais bien <rire> <rire> Oh là là mon visage Ah mais y'a plus de rampants ils sont tous morts tout seuls c'est tard. Non je les ai tués mec Arrête ah T'as des je leur a des balles là Coup de couteau, coup de couteau, coup de couteau What the fuck Attends, je vais m'occuper de lui cousin Faut le un sursis <rire> au moins, bah ouais Au moins je t'ai eu Ouais, je comprends, je comprends ouais. La quête, je m'occupe du rampant Après, je vais canner les chiens et puis c'est bon Pourquoi tu te mets là, gros Parce que en fait, quand tu t'es barré, tous les zombies m'ont emmené avec eux. Tu veux que je fasse Bah descend et remonte là. on a plus trop le time, j'ai envie de te dire. Allez, passe celle-là. Elle est belle même. Et je suis en vie en plus. en <rire> ton fils de chien là. <rire> mais c'est combien le record? Euh, Je sais plus, 400 et quelques. Ah oh ouais, mais là, mec, on est pas près de l'avoir. Hein. Ouais. Euh... <rire> on peut déjà faire un petit score tranquille. Qui veut danser avec moi Se mettre dedans, tu vois. Ouais, c'est pas faux. En fait, on a dit, ouais, on, eux ils ont tiré une oh. balle pour un zombie. Non, on a tiré des balles des fois dans le vent carrément. <rire> c'est ça. On est bien parti, hein. Après, je pense qu'on avait pas non plus eu un spawn de fou, quoi. T'as des spawns beaucoup plus fous. chien, mon gars. Je vais pas le lâcher. <rire> oh... Moi, j'en ai deux oh, des que Oh, encore un kill <rire> hey, tu vas amener les zombies, tu vas côté tes chiens. <rire> ouais, bah ouais, vas-y, descends, prends les zombies. <rire> Allez, venez, vente de chiens. Il ah, y a les fils de pute qui ont suivi. Attends, hey, t'as encore un rampant, toi Euh... <rire> Oh le pote! Oh. Ton truc il m'a fait ah, un screamer encore! Ouais, c'est fort! Ah. Oh, c'est une blague! C'est une blague la monde de fils de pute! Oh, j'ai tu le rampant! ouais <rire> Ah oh, bon bruit! Oh oh! juste la sortie, ça, hein Un zombie il est intuable là au couteau! Oh non, là c'est mort, vous <rire> What's happen? <rire> vas-y, prends les putains de zomblards là, je les prends le mec les barres là! <coughs> ouais, ouais, vas-y, viens, viens taille par là! Prends <coughs> le temps de faire un gros tour! <rire> ok, ouais, je, vois, je vois le truc que tu voulais faire, vas-y, on va là, le faire! Viens, viens, viens, viens! Viens, Donc est viens! Viens, viens! Voilà Au final On a réussi C'est pas mal Ouais ouais avec les mordes des chiens Vas-y vous êtes des sous de merde les chiens Eh fais gaffe c'est la fois qu'il a l'air là là. Grande vague Ah ouais ok Un commando dans le tas ah oh non, non, j'ai <rire> perdu! Oh putain! Ouais, plutôt pas mal quand même! Comme tu dis, pour une première, c'est pas mal! Plutôt pas mal quoi! Ouais! Ça fait un 391, hein! Ouais! J'ai <rire> faut fait autant de kills en One <rire> Son. Bon bah voilà, maintenant je pourrais dire que j'ai fait 391 kills en no man's land <rire> <rire> World record Et The... alors lui il est fou Bah ouais, non, je sais